Salut à tous et bienvenue au Hellfest 2019 avec euh, les guitares et basses ESP. On est ici sur notre stand d'interview. On a la chance de recevoir aujourd'hui Dagoba qui va jouer sur Main Stage. Salut Richard, salut Werther, comment ça va Salut Guillaume Eh ben ça va très bien. Là on revient de l'Asie donc on est un peu... Euh... Décalé. Comment ça s'est passé l'Asie C'était assez fou, c'était trois semaines de tournée Chine-Japon. Vraiment une expérience incroyable, c'était la deuxième fois qu'on retournait au Japon. Première fois aussi où on était en Chine, donc vraiment dans un nouveau territoire et complètement différent du, du, du Japon, mais c'était... Euh... J'ai cru savoir que l'affluence euh... avait été très bonne aussi. On était même très surpris par la Chine, etc. Mais en fait c'était vraiment relativement dingue. Les gens étaient très très heureux qu'on soit là, c'est un pays qui est en en pleine ouverture, en pleine effervescence. Exact. Et on a vraiment vu des choses incroyables au niveau du public. Il va falloir compter sur ces, ce genre de pays pour la suite, en tout cas de, de la musique rock et du en metal en général. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Très bonne expérience donc. Et je pense que vous avez une très longue histoire aussi avec le Hellfest. C'est la cinquième fois qu'on fait le Hellfest. Premier Hellfest j'avais 24 ans. Donc c'était en 2006. Et après en euh, 2009, 2011, 2014, avec le Wall of Death. Et on se rappelle de l'énorme Wall of Death. Exact. De cet été 2014. Exactement. Et un euh, gros actu aussi, puisque vous avez fait toute la warm-up du Hellfest. Ouais. L'année dernière, c'était Ultra Vomit. Cette année, c'est vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça a donné Oh là là. Be beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, beaucoup portent, de kilo on, on, à part on, on, beaucoup de kilomètres. C'est surtout une expérience humaine incroyable. On a fait euh, 14 très belles dates, avec un zénith de Nantes pratiquement complet à 6500 personnes. Et euh, c'est juste fabuleux de vivre ça. Et ça finit en apothéose avec une belle main stage ce soir. Et beaucoup de choses à venir aussi j'imagine. On a déjà des, des petites choses dans la tête, euh, des compos. Ouais. Ça bosse déjà dessus. Après on se laisse le temps de faire les choses. Je sais que Shotter est très très actif au niveau des compos aussi. Ah oui. Là, on a un home studio à Marseille. Euh, on fait des sessions euh, sur euh, Paris. Shotter joue lui aussi sur ESP. Pourquoi ESP parce que ça marche, bordel. Ça marche. Ouais, déjà d'une, ça marche. Et puis deux, je pense que ça a été toujours la, la guitare et la basse du métal. Moi, j'ai grandi en écoutant Metallica. Euh, j'ai toujours vu James Hetfield avec une ESP. Et... Et puis il y a une qualité euh, vraiment chez ESP. On n'est jamais déçu par, par, euh, par ces guitares et par ces basses-là en fait. Et quand on tourne énormément comme un groupe comme Dagoba, c'est hyper important de savoir qu'on peut, qu peut avoir des, des, des instruments de cette qualité-là. Et je crois que tu as une petite nouvelle dans les mains apparemment. Ouais. C'est une stream LTD 4 cordes. Je suis complètement fou de ces, de ces, de ces streams. Ça fait 4 ans que j'ai des streams. Avant, j'étais sur Forest en 5 cordes. Ouais. Et donc, du coup, euh, Guillaume euh, m'a conseillé de passer sur des modèles 4 cordes et euh, sur ce modèle-là. Et j'ai toujours un peu aimé les, les formes à la Niki 6. Et puis je trouve que c'est à part, j'ai pas la même base que tout le monde et c'est juste fabuleux. C'est juste du travail d'orfèvre à chaque fois. Et que ce soit en LTD ou en ESP, on s'y retrouve très bien. Exactement. Ouais. Nous, on a aidé E2 également aussi. Aussi. Et puis surtout, on a eu la chance de visiter toute l'usine de fabrication au Japon avec Makoto. Quand on voit la qualité du travail, c'est. Bravo! Un grand pas et, bah, et merci à vous, merci à vous de représenter fièrement la marque. Bah, on bon. est très content de, de jouer sur des instruments comme ça. Bah merci en tout cas. Merci à toi. On vous souhaite choses pour la merci suite. Et on vous souhaite un très bon Hellfest et un super concert sur les Très bien. Merci à vous. A bientôt merci les gars. Joseph. Salut.